Inavibe, bonjour. Yes, c'est Kika. On t'appelle Rem ou on t'appelle Rémi C'est Rémi, en fait c'est Rémi, c'est mon nom, je suis né Rémi, quoi, mais après voilà, c'était un petit truc où j'ai enlevé le Y e -like de la fin, je l'ai mis au milieu et du coup c'est Rémi, quoi, voilà, c'est mon, mon nom de scène de chanteur, quoi, quoi. Lionel, tu le connais depuis longtemps Ouais, Lionel, on se connaît depuis un sacré bail, ouais, c'est clair, pratiquement 15 ans, je crois. D'accord, et vous avez uniquement pensé en 2016 à faire le groupe Inavibe Ça s'est passé comment Eh bah, ben, on avait un projet en fait qui a duré pendant pratiquement même plus on tournait beaucoup avec. Il y avait plein de musiciens différents, plein d'influences différentes, c'était vraiment un bon truc, on tournait beaucoup, mais euh, on n'arrivait pas à faire de, du reggae pur jus. Actionnel, on va dire qu'on était les deux un peu aficionados de, de reggae dans le truc. Quand le groupe s'est arrêté, on s'est directement dit, bah, vas-y viens on fait un truc 100% reggae qu'on a toujours voulu faire et, euh, et on est parti là-dessus du coup. Ouais. L'album qui est sorti donc le 23 octobre dernier, qui est euh, New Roots, Hip Hop, Reggae, comme tu le disais, mais aussi Dub. Comment vous vous êtes inspiré pour euh, créer ce petit bébé de à composer. D'accord. Puis après, il y a eu toute la partie fabrication, pressage, graphisme, tout ça, donc il a fallu le fabriquer. Et surtout trouver les financements pour le sortir. Tu fais tout ce qui est booking, management, c'est toi qui fais tout tout seul. Bon, moi, je fais tout administratif c'est moi qui le gère on a quand même euh, un booker là depuis peu Euro booking d'ailleurs que je repassé un coucou à big up mais on a pas pu travailler ensemble parce qu'on a signé ensemble juste avant le confinement et du coup bah tu vois pour trouver des dates c'est juste impossible donc euh, voilà donc on attend la suite mais oui sinon moi je, je gère un peu tout ouais, c'est clair tout ce qui est là il plus pas Lionel qui gère tout ce qui est studio donc c'est à dire trouver de quoi enregistrer tout ça Home euh, Studio tu vois il gère un petit peu toute la technique tout le matériel hein. là, je passe encore un coucou à big up à la sauzic qui nous aide depuis le début, depuis très longtemps même sur d'autres projets, qui nous permet d'avoir un home studio, donc qui gère un petit peu tout ça, de, de gérer la technique. Ouais, avoir euh... un studio pour enregistrer, c'est quand même le plus important. Hein. Ouais, c'est clair. On va revenir à la pochette de cet album, avec la photo, hein, la plage qu'on imagine, le ciel, les oiseaux, c'est beau, comme le voyage musical que tu nous proposes dans cet album avec euh, Lionel, donc, comment tu t'es inspiré pour faire la pochette C'est le, le morceau Le Sang de suivre un chemin, d'essayer de s'y tenir et de rester sur un truc euh, cohérent et euh, de ne pas s'égarer le bonheur, au final, c'est de, de, de le chercher, quoi, en fait. Et voilà. de, de, de lui donner un sens. Voilà, et chercher à être toujours plus heureux, toujours mieux dans ta vie, bah, c'est ça, en fait. C'est le chemin, en fait, qui est important. Ouais, la pochette de l'album, elle nous dit « Va chercher bonheur, en gros. Hein. » Voilà. Est-ce que c'est toi qui écris sur les ridims? Est-ce que c'est Lionel qui crée ces ridims en fonction de ce que toi tu écris? Je fonctionne un peu comme un chanteur de rap, c'est-à-dire que je reçois un ridim, et tac, ça m'inspire, j'ai une inspiration, un thème, un truc qui me vient, et euh, j'écris très rarement seul, enfin, dans le sens, sans musique. C'est souvent la musique qui m'inspire un truc, et j'envoie une mélodie pour le refrain, qui est souvent en anglais, même si on a un groupe de reggae français, on est fiers de ça, parce que pour moi c'est un vrai style. Dans le reggae français, il y en a qui chantent en anglais aussi merveilleusement. Dans le titre Rasta, vous mélangez anglais, français, tu parles combien de langues? Une. Non. <rire> Je ne suis pas bilingue en anglais, mais... Euh, je sais écrire en anglais, quoi, mais je que je suis pas bilingue, c'est-à-dire je sais pas parler couramment anglais dans la, dans la vraie vie, quoi, mais bon, je, je me débrouille. On va parler ah. du dub dans le titre Only Love. Très très bon le, le dub. Qui a eu l'idée de faire partir ce morceau-là, comme ça, Et version dub c'est ben, c'est Ben Benjou, qui est l'ingénieur du son sur notre projet, qui est l'ingénieur du son de Dubbing de depuis les tout débuts. Il est là depuis le tout départ avec Dubbing. Ouais, Big Up Ben, Dubbing, Big Up. Yes, Big Up Ben qui nous a fait l'album, qui nous a fait le mix, le mastering. On oh, était bien contents il a fait du, du, du contacts, ouais, c'est super. On a eu Zigo aussi qui est patron de Dubing qui a accepté de faire toutes les batteries, d'enregistrer toutes les batteries dans leur studio à Saint-Té là-bas. Ah c'est bon ça. Euh, ouais. Ouais, ouais, ah, ça, cool, vous, ouais. ça vous fait quoi à l'intérieur de collaborer avec des grands comme ça C'est génial. On a travaillé un petit peu avec Dubacom aussi, donc c'est marrant de voir qu'on travaille avec des groupes où il y a Dub tu vois, dans le truc. Mm -hmm, bien <rire> sûr, bien sûr. Et, et c'est l'influence, hein, automatiquement. Ouais, et parce que moi, je suis, euh, je suis originaire de Saint-Etienne, je les ai vus plein de fois sur scène. Enfin, j'ai découvert le reggae, dire, en même temps que depuis quand ils sont arrivés à Saint-Etienne. Ils ont réalisé sur cet album et voilà, qui, tout ce qu'ils racontent dans leur tête, tu peux être sûr qu'ils sont exactement comme ça. Quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de tricherie. On revient au titre de ton album, le sens. Donner un sens à toutes nos valeurs aussi, c'est ce qui prône les valeurs du reggae. Ouais, ouais, ouais carrément, pas, bah, c'est sûr que... Que tu te lances pas dans le briguer par hasard, enfin c'est sûr que déjà t'as un message, t'as des choses qui te parlent et qui te portent, c'est pas que de, de la musique aussi. Faire engager, c'est un terme que j'aime pas trop parce que ça reste de la musique, donc on se fait quand même plaisir, ça reste quand même festif tu vois, sur scène. Mmh, L'engagement il est sur des choses plus de terrain, à terre à terre, quoi. Mais c'est voilà, c'est juste qu'on dit ce qu'on pense. Il n'y a pas une histoire de vouloir faire la morale ou apprendre des choses aux gens. C'est juste on dit ce qu'on pense, et... comme dans la vie de tous les jours. Et donc, ça se retrouve dans les textes. C'est ça qui est bon. On va parler du titre « Lonely Day ». Est-ce que dans cette chanson, tu parles de toi euh, Oui, complètement. Ouais. Ouais, c'est ouais. totalement autobiographique. Ouais. Ah, ben bah, C'est très beau. Oui. Félicitations. <rire> merci. merci, merci de rien oui. beaucoup. On va parler du titre « Médicalement ». Médicalement, c'est voilà c'est un morceau qui est... Euh est plus sur le fait aussi que chacun a ses addictions et que moi en fait, euh, c'est un petit peu le morceau de blague où j'arrivais en disant que ça fait des années que j'ai arrêté de fumer mm -hmm. et, que je suis un, et que je suis un chanteur de reggae tu vois je trouvais ça un peu marrant tu vois donc c'était parti un peu de là, plein de gens aussi qui ne fument pas mais bon Complètement, euh... complètement il y, a, il y a énormément de, de Rasta qui ne fument pas et c'est très bien de le souligner on va parler du voilà. titre Speed euh, qui fait un, un gros big up aux années 80 et notamment euh, au Neg Marron qui a eu cette idée Là. Ah ouais, les nègres marrons, ouais, c'est carrément. <rire> bah ouais. <Et> bah... <rire> ouais, nègres marrons agalsonique, aironauti. D'accord, mais c'est totalement ta génération. Ah euh, ouais, début des années 2000. À tous les chanteurs, c'était cool à l'époque, ah, ah, ça, ça, ça remonte tout plein de souvenirs, tout ça. Hein. Ouais, bah ça, c'est vraiment, mais moi, je suis encore là-dedans, hein, je t'avoue. On va parler de souvenirs visuels maintenant que vous proposez à vos fans. Quelques clips sont déjà dispo sur YouTube, et notamment le clip Rising, qui est sorti euh, il y a à peine un mois. Il a déjà fait plus de 6000 vues sur YouTube. On lit Love et le reste des titres sont en ligne, mais sans clip. Alors, comment vous faites pour trouver les fonds pour la réalisation des clips du titre Rising Parce que c'est très très bon aussi. Yes, merci. Bon, on travaille à côté, tout simplement. Hein. <rire> Vous avez chacun ouais, un métier Oui, ouais, ouais. toujours dans la musique, parce que moi je suis prof de, je suis prof de batterie en conservatoire, enfin dans, dans les écoles de musique. D'accord. Lionel, il y a des intermittent, il travaille dans les salles de spectacle, il travaille un petit peu partout. C'est la totale autoproduction, puis en plus, avec le confinement, il bah, n'y a pas eu de rentrée d'argent sur les concerts. Mmh. Bah, C'est un peu avec, avec nos salaires d'à côté, où on essaye de produire tout ça. On parle des réseaux sociaux aussi, puisque vous êtes sur Facebook, vous êtes sur YouTube, donc on en parlait. Instagram, donc vous faites la pub aussi pour cet album qui est un bijou. Une très très grosse réussite donc, pour vous, pour cet album donc, qui est sorti le 23 octobre 2020 un big up à Lionel hein, bien sûr qui écoutera yes big up à mon poteau big up à Lionel Bon big up à tous les auditeurs continuez d'écouter les titres radio, continuez d'écouter les trucs alternatifs qui essayent de vous proposer autre chose bonne continuation à toi bonne continuation à la radio et puis à bientôt sur scène et puis allez checker l'album sur internet il est partout en streaming vous pouvez l'acheter aussi sur le Baco Shop on est distribué par Baco Records Baco Records qui ont euh... en fait un big up également bien sûr yes. Bon, J'espère qu'il vous plaît cet album, il n'y euh, a pas tout le monde. Et, et ça n'empêche pas les gens de l'acheter donc en ligne bien sûr comme tu viens de le dire puisque voilà. heureusement il y a internet et, euh, et on peut acheter en ligne donc sans sortir de chez soi. On vous invite donc à découvrir cet album Le Sens de In a Vibe, qui est sorti le 23 octobre dernier. Merci. Yes, merci à